Alors, il s'agit donc d'un épisode important de l'Évangile. On est dans l'Évangile de, de Luc, par exemple, où on, on parle de l'incarnation du Christ, et c'est l'Annonciation, c'est-à-dire le moment ô combien important où le messager annonce à Marie qu'elle va être la mère du Sauveur. Alors, il y a, il y a plusieurs manières de de représenter cette scène, et je voudrais euh, parler de trois représentations qui sont évidemment euh, euh, un, peu, un peu différentes, bien sûr, mais qui veulent dire la même chose, mais en apportant quelques euh, nuances que, quant à une relecture que l'on peut faire par rapport à l'œuvre d'art. Alors la, la représentation la plus classique, c'est celle qui est dans le Triforium de la cathédrale, où on voit euh, l'ange euh, annoncer euh, à Marie qu'elle va être euh, euh, la mère du Fils de Dieu. Alors c'est la représentation tout à fait classique. Vous avez un bel ange, magnifique, qui euh, euh, lève euh, la, la main, pour euh, le bras pour euh, appuyer sa, sa, sa demande, il y a un phylactère qui euh, décrit euh, la demande. Marie est euh, à droite donc, de la scène, entourée par le, le phylactère qui va euh, décrire euh, sa, sa, sa réponse. Et euh, elle a euh, les deux mains croisées comme si elle était en prière. Et évidemment, euh, euh, à ses pieds, il y a la parole, la parole, la Bible, la parole de Dieu. C'est-à-dire que la réponse de Marie s'enracine dans sa, sa, sa lecture quotidienne de la parole de Dieu et, et c'est dans une démarche profondément spirituelle qu'elle va entendre la demande et donner sa réponse. Ça c'est une première version. On va aller en voir une deuxième alors nous sommes dans le déambulatoire de la cathédrale et nous sommes devant la chapelle sainte mathie Et voilà des vitraux qui, eux, sont du 19e. Et je vous invite à regarder l'annonciation qui est tout, en, tout à fait en bas de la verrière. Alors c'est assez différent comme représentation. Euh, vous voyez euh, Marie et le messager, l'ange, qui sont tous les deux debout. Euh, le livre de la parole n'existe plus. L'ange, le, le messager a un, euh, un bras et une main très, très directive qui, qui, qui semble vouloir insister sur, euh, sur la demande. Et Marie, là, n'a pas les mains jointes comme si elle était dans une démarche de prière au cours de laquelle, au sein de laquelle elle va donner sa réponse là elle accueille la, la parole du messager, de l'ange qui lui annonce la même nouvelle à savoir qu'elle sera la mère du fils de Dieu elle accueille les bras ouverts alors il y a deux manières de relire ce, ce détail là qui est intéressant c'est soit je l'accueille bras grands ouverts cette nouvelle et ce sera après euh, le, le, le, la déclaration de Marie qui, qui dira qu'il me soit fait selon ta parole ou bien alors, il peut y avoir un, un moment de, de détonnement dans cette démarche. Là, après, c'est une relecture qui, qui, qui peut être faite selon nos propres sensibilités. Alors, je voudrais parler d'une troisième œuvre qui, malheureusement, n'est pas dans la cathédrale et qui est chez moi. C'est une œuvre contemporaine de, qui m'a été offerte par une artiste, c'est Thérèse boucro pour pour la nommer, et qui représente une, une, annonciation, une annonciation tout à fait originale, qui va un peu dans le sens de la remarque que je faisais précédemment sur la, la, la manière dont les choses se sont peut-être passées entre le messager et, et euh, Marie. Les, Alors, les deux personnages sont assis euh, face à face, euh, le, ils sont habillés de façon contemporaine, le, le messager euh, euh, s'adresse à Marie, Marie reçoit la demande et tous les deux sont épuisés, comme si euh, ce dialogue fut euh, difficile à la fois pour le messager qui doit convaincre et à la fois pour Marie qui doit accepter, quand même une mission pour le moins, euh, moins euh, originale et, et, et compliquée et, et difficile et je pense qu'il faut euh, imaginer que ce, ce dialogue-là ne s'est pas fait comme ça ils sont tous les deux fatigués, épuisés par, euh, par euh, une, une démarche qui est pour l'un comme pour l'autre une démarche difficile parce que ils sont donc tous les deux assis sur euh, face à face et entre les deux, il y a une fenêtre ouverte. Et la boiserie de la fenêtre, comme par hasard, représente une croix. Et on peut, euh, euh, on peut relire cette scène en se disant que l'évangéliste, quand il écrit, il écrit euh, euh, après les événements, et qu'on peut déjà euh, on peut déjà intégrer dans l'annonciation et dans ce dialogue entre euh, l'envoyé et, et Marie, le fait que euh, euh, on sait très bien que euh, la réponse de Marie va conduire à des choix euh, difficile douloureux. On dira euh, combien euh, on représentera dans de combien de verrières euh, les, les, les, la Marie transpercée par les par les, les douleurs. Hein, euh, euh, voilà Marie qui, qui va accompagner son fils tout au long de, de sa vie euh, et en particulier tout au long de sa vie ter, de sa vie euh, de sa vie publique et et, et qui va euh, comme les autres des, euh, bien prendre conscience que que les choix de son fils vont le conduire à, à, à un procès voire même à une condamnation donc est intéressant de montrer que dès l'Annonciation dans cette représentation contemporaine, dès l'Annonciation se profile, se profile euh, la croix avec ce, ce que ça représente comme euh, souffrance à venir mais la fenêtre en question n'est pas fermée, elle est ouverte et on peut dire aussi qu'elle préfigure le, la résurrection. Mais que, dès l'Annonciation, on, euh, on peut relire l'ensemble de, de, de, de l'Évangile à la lumière du mystère pascal et de ce qu'il représente, à la fois comme, comme aboutissement glorieux, mais aussi comme passage par l'épreuve et par la souffrance dont Marie peut être consciente et qui est un peu symbolisée par euh, ces deux personnages qui... Euh, après la demande et après la réponse sortent épuisés de, de, ce, de ce dialogue qui peut être aussi considéré comme un combat.